Bonjour Olivia. Bonjour Papa. tu Tu as passé une bonne journée? Ma peau qui n'est pas comme il faut. Des garçons qui se moquent des filles derrière leur dos. Ce n'est pas méchant, mais ça me dérange un peu. Sur le téléphone, on compte les likes qu'on nous donne. Reconnaissance, selfie, hésitation, distraction. Comme tout le monde, j'essaie de suivre les tendances. Mais tout va beaucoup trop vite. Qu'est-ce que je dois porter? À la vie, c'est si compliqué. J'essaie de les éviter. Car en moi, j'ai la force de mes rêves. Qui veulent prendre la relève. Être vétérinaire. Dans le champ lancer, Le monde à explorer. Que faire pour voir ce tourbillon d'émotion. Et vivre va lui sentir pression. Olivia. Bof. Uh, au